Alors c'est bon, vous avez de quoi noter Vous avez dans un premier temps l'affiche des consignes de sécurité en cas d'incendie si vous manipulez des matières inflammables. Pour savoir si les produits sont classés facilement inflammables, je vous invite à regarder sur le contenant du produit en question s'il y a une étiquette avec une flamme incorporée dans un carré au trait rouge. Et il arrive parfois encore qu'on trouve des produits avec une étiquette orange où on peut apercevoir une flamme noire. Deuxièmement, vous avez l'affiche des consignes générales de sécurité. Elle regroupe toutes les consignes à respecter en cas d'incendie, d'accident et autres urgences pour assurer la sécurité de vos collaborateurs. Troisièmement, vous avez l'affiche des numéros de services d'urgence où est indiqué entre autres le numéro du médecin du travail, de l'inspection du travail et des services de secours d'urgence. Vous avez l'affiche d'interdiction de fumer et l'affiche d'interdiction de vapoter qui font référence à la loi E20. Vous devez également élaborer votre document unique d'évaluation des risques professionnels et afficher un avis indiquant où et quand il peut être consulté. Je le rappelle et continuerai à le faire, mais c'est la pièce indispensable dès lors que vous avez un salarié pour la survie et l'amélioration de la productivité de votre entreprise. Je ferai d'ailleurs plusieurs podcasts à ce sujet pour que vous compreniez tous les enjeux qui en découlent et comment le mettre en place. Vous devez également afficher les horaires collectifs de travail où est mentionné le début et la fin des heures de travail. Et de pause. Vous devez informer sur les repos collectifs et l'ordre des départs en congé à l'aide d'une fiche explicative. Vous devez également informer vos collaborateurs de l'existence de textes sur l'égalité de rémunération hommes-femmes et sur l'interdiction de la discrimination et les informer de leur contenu. Et oui. Le meilleur moyen est d'afficher dans le réfectoire, si vous en avez un, les articles qui font référence. Pareil pour les textes sur la lutte contre le harcèlement moral et sexuel. Le 13e document, quant à lui, concerne l'exemplaire des accords collectifs ou de la convention collective applicable à votre activité. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez télécharger la vôtre gratuitement. Vous devez avoir aussi un avis permettant d'indiquer la convention applicable et les, moda et les, mo les, mo les modalités de consultation également. Vous devez tenir et mettre à jour le registre de documents uniques du personnel où se trouve l'ensemble des informations de votre personnel. Le 17e document est le registre médical, incluant notamment le registre des accidents bénins, si la CARSAT vous l'autorise, les fiches médicales d'aptitude de vos salariés, ainsi que les attestations de suivi des travailleurs. Et le dernier, qui est le registre d'hygiène et de sécurité, où doit être classé l'ensemble des documents ayant trait à l'hygiène, comme les contrôles réglementaires des locaux, du matériel et bien d'autres. Alors maintenant que je vous ai énuméré l'ensemble des documents que vous devez avoir, je vous invite à faire une checklist des documents qui vous manquent. Si vous n'avez pas l'ensemble des documents cités, pas de panique, cliquez immédiatement sur la vignette qui va s'afficher à côté de moi pour recevoir votre guide QHSE Performance où je vous donne la méthode pour faire votre veille réglementaire, et y répondre, et je vous donne même une liste de liens internet pour récupérer les informations dont vous avez besoin. Et si vous avez toujours des difficultés à avoir les informations dont vous avez besoin,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 A demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao